Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview avec Ting Cortez qu'on va, euh, interviewer pour son activité de coach. Alors, Ting, elle est auteur du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier. Donc, on va parler de son livre. On va parler un peu des coulisses de son livre si elle veut bien. Donc, elle est auteur. Elle est coach en immobilier. J'ai eu le grand plaisir aussi de, de travailler avec elle. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, d'analyser un peu ce que, Ting a fait pour vous encourager, vous donner des idées sur comment vous aussi, vous pouvez développer votre activité de coach. Euh, et puis, bah, si tu nous donnes quelques conseils en immobilier, en, au passage, ce sera avec plaisir, Ting. Euh, merci d'être là. Je suis très content de t'avoir. Est-ce que tu veux bien euh, te présenter pour que les gens te connaissent déjà globalement avant de rentrer dans le vif du sujet Oui, bonjour, Lingen. Merci pour l'invitation. Donc, euh, comme tu disais tout euh, tout à fait justement tout à l'heure, je suis euh, accompagnatrice en immobilier, immobilier et auteur du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier. Euh, J'avais euh, une formation dans les langues et la traduction et j'ai travaillé dans l'import-export en tant qu'acheteuse pendant 11 ans. Ok, génial. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que... Tu t'es lancée dans l'immobilier déjà et qu'est-ce qui fait qu'en plus tu es devenue accompagnatrice, coach en immobilier Comment tu as fait ce chemin Parce que tous les gens qui travaillent dans l'import-export ne prennent pas ton chemin. Oui, j'ai une autre casquette que j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Je suis également maman de trois bouts de chou, donc trois ans, six ans et huit ans. Alors, en ce qui concerne mon parcours dans l'immobilier, en fait, je me suis lancée en 2010. Donc, euh, à l'époque, ben, bah, avec mon mari, on avait un petit peu d'économie, on voulait se lancer, on voulait faire quelque chose. Du coup, on a pensé à l'immobilier parce que les Chinois, on aime beaucoup les pierres. Euh, et du coup, bah, on s'est lancé dans notre premier bien locatif dans le 93 à Drancy. Finalement, bah, ça s'est bien passé et ben, bah, on a enchaîné, et on a enchaîné sur d'autres biens. Ok, génial, génial. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à publier un livre sur ça alors Alors, ça l'histoire est très très longue. Je <rire> vais passer des heures à te raconter mon histoire. Comment ça se fait une chinoise a, fait, a, a écrit un livre, a fait publier par une maison d'édition. Euh, euh, bon, l'histoire étant que moi j'étais acheteuse pendant 11 ans, j'ai fait principalement deux sociétés. Et j'ai fait, je travaille dans ma deuxième société pendant six ans, entre 2013 et 2019. Donc, dans, pendant ces six ans, j'ai fait deux accouchements successifs. Et après mon deuxième accouchement, euh, quand je suis revenue de mon congé maternité, ben, ça s'est un peu euh, mal passé parce que j'avais plus mon poste d'avant. Pour quelle raison j'avais plus mon poste d'avant? Tout, tout simplement parce que mon employeur a délocalisé mon poste à Aronco, c'est un, euh, un autre Chinois ou une autre Chinoise là, qui a remplacé mon poste. Et du coup, bah, ils n'avaient rien à me donner à faire. Au lieu de me licencier, euh, évidemment, ça va leur coûter cher, ils ont décidé de me mettre au placard. Donc, euh, ils m'ont mis au placard pendant 18 mois. Pendant ces 18 mois, ils ont essayé de me louer à un client euh, comme prestataire. Mais bon, finalement, ça ne s'est pas fait parce que la client, euh, le client a changé d'avis. Et au bout de 18 mois, ils se sont dit, mais celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire d'elle Elle va jamais partir. Enfin, Au début, ils se sont dit que euh, j'allais partir au bout de un mois, deux mois, trois mois. tu vois. <rire> mais au bout de 18 mois, ils étaient désespérés. Euh, moi, je ne partais pas. Du coup, ils ont dé décidé de me licencier. Finalement, j'ai profité de cette occasion pour euh, négocier un chèque de départ. Après ce licenciement, malgré tout, qui est douloureux douloureux, parce qu'on nous a appris à bien travailler à l'école, à obtenir un diplôme, à chercher du boulot, mais personne ne nous a appris comment être au chômage, comment être licencié, comment <rire> négocier face à un, un employeur qui voulait plus de nous euh, à presque 40 ans. Donc, euh, après mon licenciement, je me suis dit, euh, j'avais 37 ans, Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie Est-ce que je vais chercher un autre boulot en tant qu'acheteuse Mais le boulot qui est bien payé, que c'est pas trop loin de chez moi, que le, que le contenu est intéressant, que l'employeur est reconnaissant, que j'ai un bon revenu. Est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste un mirage, une utopie que je ne trouverai jamais mm -hmm. Alors, en 2019, au moment de mon licenciement, ça faisait déjà 9 ans que j'ai investi dans l'immobilier. Comme je, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en 2010. Alors, donc, je me suis dit, je connais l'immobilier, euh, puisque j'avais déjà quelques biens, des revenus passifs. Pourquoi je n'écris pas un livre euh, sur, euh, sur la thématique C'est facile à dire. Je suis chinoise. Ça se voit, ça, ça se voit. Moi aussi, moi aussi. Et mon entourage est des contre parce que pour eux, c'est plus sûr de chercher un autre CDI. Tu as 2 euros, €, 3 euros de revenus réguliers, tu écris un livre, est-ce que tu vas jusqu'au bout des choses Est-ce que tu vas en trouver un éditeur Parce que j'avais zéro fan, zéro follower. Donc forcément, je vais pas faire auto-édition, je vais faire par une maison d'édition tout à son tout en sachant que c'est très compliqué en France. Mm. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, donc le soir même, j'ai rédigé mon sommaire. Dans la semaine qui, ont suivi, euh, enfin, qui a suivi, j'ai peaufiné mon sommaire et c'est avec un sommaire que j'ai décroché le contrat avec une maison d'édition. Ok, alors c'est avec Maxima, tu t as envoyé ça avec plusieurs maisons d'édition aussi Pas ou... du tout, ah ouais. en fait. J'ai appelé Maxima, avec mon sommaire, j'ai dit « Bonjour Maxima », enfin « Bonjour euh, Monsieur l'éditeur euh, ». Je connais, parce que dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs livres, genre une dizaine hein, de livres de l'édition Maxima. Euh, « Bonjour Monsieur l'éditeur, euh, moi je m'appelle, je, je suis ting, je viens, enfin, ça fait quelques années que je, euh, que je, je, je suis dans l'immobilier » que je viens d'être licenciée, que je suis maman de trois enfants. Je connais très bien la maison d'édition, le livre de Olivier Sauban et tous les autres livres, je connais très bien. Euh, voilà mon sommaire, euh, on peut très bien envisager, en, voilà, deux, en partenariat ensemble. Ils ont dit oui tout, euh. tout de suite. <rire> Ils m'ont... Pardon Ils ont dit oui tout de suite alors, sans forcément Alors, entrer dans les parce que c'est entre vous, mais j'ai compris le mécanisme en lisant le livre Influence et manipulation. Influence et manipulation que je recommande vivement, ouais. euh, que tout le monde. Enfin, il est très intéressant ce livre parce qu'il y a une notion de réciprocité. Savoir, je, moi, je me suis intéressée à la maison d'édition et eux, ils se sont intéressés à moi. Et ils ont dit que Olivier Sauban, en fait, à l'époque, il a fait un livre Tout le monde mérite d'être riche, qui a super bien marché. Sauf derrière, il a fait un, un livre qui s'appelle Toutes les femmes méritent d'être riches, qui n'a pas marché du tout, parce que les femmes, ils n'arrivent pas à s'identifier à Olivier Soban qui est millionnaire et qui a, qui a, qui a un monsieur qui vit en Suisse, ah, voilà. Ah, ah. En revanche, ils arrivent très bien à s'identifier à moi, ah. maman de trois enfants, étrangère, euh, petite menu, enfin bref, euh, <rire> génial, salarié, génial. Euh, voilà. Est-ce que Donc, tu veux nous parler euh, on a signé c'est après la signature du contrat que j'ai commencé à écrire mon livre. Génial. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui s'est passé dans, dans ta tête à ce moment-là Parce qu'il paraît qu'il y a un Français sur trois qui veut écrire un livre et tout le monde n'a pas le courage de faire ce que tu as fait. Comment tu as eu ce courage, cet enthousiasme de passer à l'action alors, comment j'ai eu ce courage et ce, cet enthousiasme à passer à l'action C'est une très bonne question. Euh, souvent, on dit que euh, la chance sourit aux audacieux. Euh, à l'action, parce que je veux le faire, parce que je sais que je ne veux plus retourner faire un autre CDI. Bien sûr, je vais trouver un autre CDI, mais deux ans après, quatre ans après, est-ce que je ne vais pas me faire licencier de nouveau euh, je ne veux plus vivre de mon activité salariale. Moi, je veux faire autre chose. À presque 40 ans, j'ai envie d'être la patronne de mon propre entreprise, être la maîtresse de ma vie. Du coup, j'avais cette notion de faire un accompagnement plus tard. Mais pour faire l'accompagnement, il faut avoir de euh, la légitimité, de l'autorité. ailleurs, ah, je souhaite également partager mes connaissances parce que ça fait quand même 9 ans que j'investissais dans l'immobilier. Je vois que tous les autres formateurs sont des hommes, 99%. Et j'ai envie de partager mes connaissances. Je pense que euh, que les femmes, ils arrivent très bien à s'identifier à moi et ça va être utile pour beaucoup de personnes. Donc, avec cette motivation et cette détermination, bah, j'ai passé à l'action malgré toutes les, opposi les oppositions de ma famille. Euh, parce que je sais ce que je vaux et je vaux bien <rire> génial, merci beaucoup pour ce partage parce qu'en fait euh, tu vois, bah, vu qu'on est tu es chinois, je suis d'origine chinoise on peut même parler de ça, qu'est-ce qui fait qu on n'est pas, pu... pas cousins hein, nous <rire> ouais, on n'est pas de la même famille, peut-être de très très loin. on est enfant d'un <rire> empereur euh, quelque part euh, et, et c'est vrai que souvent on voit que les chinois arrivent en France et réussissent dans les affaires parce que en fait, il y a une certaine détermination, c'est ce que tu disais, on sait ce qu'on veut. Quoi. Toi, tu savais ce qu'on voulait et il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui, qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent ou qui n'osent pas admettre ce qu'ils veulent vraiment. Et toi, dans ce que j'entends, bah, tu savais vraiment ce que tu voulais. Et si ça avait échoué, que, comment tu l'aurais vécu bah, J'avais pensé à ça. Euh, du moment où le, le livre n'était pas publié, je me suis dit, euh, tu vois, il y a toujours un risque que ça ne se, ça, ça se fait pas. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Moi, je vais aller dé, euh, démarcher toutes les maisons d'édition en France. Waouh, tu étais, étais motivé, quoi. Tu étais motivé, génial. Et du coup, tu avais déjà ce projet en tête. Je vais d'abord écrire un livre, je vais gagner en légitimité et après, je vais accompagner des gens euh, à investir dans l'immobilier. C'était déjà dans ton dans ta stratégie ça c'est le schéma oui c'est okay, le okay. schéma que je voulais faire du coup il s'est passé quoi parce que euh, donc le livre il était euh, il n'est pas sorti tout de suite parce que ça prend du temps mais tu as commencé déjà à tra travailler chercher des clients finalement bien sûr que le livre t'a aidé mais avant même de sortir le livre tu as eu tes premiers clients est ce que tu veux nous raconter comment tu as eu tes premiers clients alors donc le schéma s'était tracé. Moi je fais le livre, et je vais euh, chercher des clients après. Mais en fait euh, le livre bien sûr ça rapporte de la légitimité et de l'autorité, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que je m'appelle Ting, j'ai le marketing en sang. Enfin je le, le marketing euh, dans le sang. Et il manque la stratégie. Enfin, j'ai essayé de faire une formation avant que le livre soit sorti il y a deux ans il me semble. Bon, c'était en échec. Euh, j'ai essayé dans mon coin, enfin, c'était compliqué parce que entre euh, toutes les astuces, les bons plans, les stratégies gratuites qui ont sur Internet, j'ai hésité entre les optimisation SEO. J'ai aussi entendu dire de euh, la formation et le lancement orchestral. Bon, je sais pas euh, où il faut commencer. Et euh, ça a même, à un moment donné, devenu conflictuel avec mon mari, parce que mon mari, il est informaticien. Tous les soirs, il rentrait dans, il rentrait à la maison. Je lui ai dit, mais chérie, qu'est-ce que tu en penses si je mets le bouton orange, flashy, avec le texte en bleu nuit? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Mm -hmm. <rire> il y aura plus de conversions. Euh, si je fais un lancement orchestral, si je vais faire de la publicité Facebook, qu'est-ce que tu en penses? Et à un moment donné, ça devient conflictuel parce que lui, il a envie de se reposer. Euh, en informaticien plus une acheteuse, enfin, ça, on ne va pas réussir dans le marketing. Je ne réussis pas dans mon business, ce n'est pas très grave, mais que ça devient conflictuel à la maison, mm -hmm. ça, c'est beaucoup plus. Okay. Du coup, j'ai décidé de prendre quelqu'un pour m'accompagner dans ce schéma. Il y avait aussi un petit peu l'urgence puisque mon livre euh, allait sortir au mois de mai. Donc, il fallait que je commençais euh, mon activité d'accompagnement bien avant voilà, mmh. pour que ça, ça s'ynchronise bien. Ok. Donc là, on est début 2020. Du coup, on est en 2020. Euh, le livre n'est pas encore sorti. Raconte-nous comment tu as eu ton premier client, tes premiers clients. Qu'est-ce que tu as entrepris Comment tu es allé les chercher pour les coachs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui, qui veulent s'inspirer de ton parcours en fait Alors, le premier client, parce qu'en fait, pendant longtemps, je me suis dit, mais comment je vais faire Est-ce que je vais faire des e-books à 9 euros Est-ce que je vais faire des mini-formations à 27 euros Est-ce que je vais faire des formations à 500 euros Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, du coup, j'ai enfin, travaillé avec toi, Lingen. Et les plus premiers clients, en fait, j'avais une liste mail toute petite, entre 100 et 150. Et, ben j'ai et, fort heureusement, en fait, j'avais demandé à ces prospects de remplir un questionnaire. Donc, c'est quoi leurs difficultés, leurs blocages mm -hmm. dans l'immobilier Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient idéalement d'ici cinq ans Et le budget, et etc. Et en fonction de ce questionnaire. J'ai contacté les gens, les personnes les plus motivées qui ont un budget euh, un petit peu plus conséquent pour leur dire « Est-ce que tu veux qu'on fasse ah, une session stratégique d'action personnalisée Je vais t'aider à avoir plus de clarté dans ton projet. Ah, » C'est avec euh, euh, ces mails que j'ai eu les premiers appels, ensuite les premiers clients. Ok, génial. Euh, et du coup, alors sans forcément parler des, des tarifs, mais euh, tu as commencé un prix bas et puis petit à petit, tu es monté à quatre chiffres. Comment ça s'est passé Comment tu as défini tes tarifs au début Comment tu as créé ton programme Comment tu as… Euh, je sais que tu as deux programmes. Comment tu as défini ça Comment ça s'est fait Alors, j'ai compris à travers les différents livres que j'ai lus sur le marketing que les gens, ils n'achètent pas. En cours, tu vois, ils pas une heure de coaching, ils achètent des bénéfices. Donc, moi, je vends des bénéfices aux gens. Donc, en fait, en, en, en principe, j'ai deux formules. J'ai en formule d'accompagnement sur trois mois. Donc, sur trois mois, je vais aider les personnes à trouver leur premier bien immobilier générant du cash flow. Et j'ai en deuxième euh, formule d'accompagnement sur neuf mois qui aide les personnes à trouver deux biens locatif en générant du cash flow sur neuf mois. Donc, j'ai deux formules. Génial, génial. Et, euh, et comment tu as déterminé le tarif Alors, euh, est-ce que tu est as, as sorti un tarif euh, d'un chapeau Comment tu as déterminé le tarif pour aider les coachs qui se demandent Parce que c'est une question qui vient souvent. quoi Comment je choisis mon tarif alors, comment j'ai choisi, c'est par rapport à la concurrence, comme j'ai démarré, euh, j'ai fait un tarif euh, euh, tapen, donc euh, attractif, mais malgré tout, ça s'élève entre 1000 et 2000 euros le, le, premier, le tarif de départ. Okay. Oh, okay. Donc, c'est par rapport au, à l'étude au marché, par rapport à la concurrence. OK. Petit à petit, ça a aussi euh, augmenté. Est-ce que, euh, comment tu expliquerais ta, ta croissance assez rapide Parce que finalement, avant même la sortie de ton livre et en période de COVID, la plupart des gens, tu vois, ce, euh, en période de COVID, ils se disent, c'est pas impossible, comment je peux accompagner des gens, il y a moins de clients. Comment, en l'espace de six mois, tu as réussi à créer un business euh, ben On peut dire, tu as, as eu un premier mois à, à cinq chiffres, ça, on peut le dire. <rire> comment tu as, as pu croître aussi oui. rapidement Qu'est-ce qui a fait que tu as pu croître aussi rapidement Alors, euh, tu veux connaître mon secret <rire> Ouais, vas-y, vas-y Dan. Si Tout si d'abord, ou... mon secret, je, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que tu vois. Donc ouais. pendant euh, ces six mois, ça c'est juste une partie de lecture que j'ai lue sur ah, le marketing, génial. sur le développement personnel, sur euh, l'emploi le, du temps comment être plus efficace, etc., etc. Donc ça, c'est... Euh, voilà. Génial. Et ensuite, c'est la méthode, la détermination. Pendant la Covid... Euh, alors, euh, déjà, j'ai un coach génial qui est très... <rire> Merci. <rire> ...qui, qui m'aide beaucoup. Ensuite, je pense que c'est vraiment euh, très important de dire quoi, de passer à l'action et d'aller jusqu'au bout des choses. Moi, je me souviens que pendant le COVID, alors c'est très compliqué parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trois enfants, trois ans, six ans et huit ans. Et malgré tout, je sors une vidéo sur YouTube par semaine, donc ça fait quatre vidéos par semaine. Je dois faire le tournage alors qu'il y a les enfants euh, à la maison. Euh, donc, euh, je me souviens très bien, une fois, je dis à mon mari, bah, je dois tourner une vidéo demain. Comment on peut s'organiser alors qu'ils sont tout le temps à la maison Mon mari est aussi à la maison. On a décidé de sortir les enfants à 8 heures du matin pour que je puisse tourner une vidéo. En fait, c'est possible. Il faut y croire et il faut passer à l'action et tenir la feuille de route et aller jusqu'au bout des choses. Mmh, super, super. Et puis voilà, tu t'es organisé pour. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire au aux coachs qui sont plutôt débutants, qui croient pas, qui sont découragés, euh, eux ça fait peut-être des années qu'ils font ça et qui arrivent pas, par exemple à atteindre ton ton, ton chiffre d'affaires ou ceux qui veulent se lancer dans le coaching et qui se disent mais moi je suis pas formé à ça, je suis débutant voilà. Euh, déjà si tu veux on peut faire ça en deux points. Est-ce que déjà euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui veulent investir dans l'immobilier et qui se disent c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi et qui ont leurs croyances limitantes. Puis après on parlera de Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui veulent se lancer en tant que coach et être entrepreneur et qui ont des croyances limitantes okay Donc, d'abord, si tu veux, peut-être la mère de famille ou l'homme qui n'a jamais investi, qui ne croit pas et qui a plein de croyances, qu'est-ce que tu aimerais lui dire par rapport à l'immobilier bah, Si, je pourrais… Toi aussi. <rire> yes. Non, en fait, personne n'est destiné à réussir dans l'immobilier. Moi, je suis il suffit de me regarder, je suis étrangère, mère de famille. J'ai fait des études de langue et de traduction qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Mais dans l'immobilier, ce qui est très important, c'est déjà, il faut croire. Il faut croire que l'indépendance financière grâce à l'immobilier est possible. Si vous croyez pas à ça, bah, c'est mort d'avance. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la bonne stratégie euh, pour, euh, pour euh, tracer le bon chemin et pour arriver au but. Donc, si euh, vous souhaitez lancer dans l'immobilier, si je pouvais vous donner un seul conseil, c'est qu'il euh, faut choisir le bon emplacement. Parce que l'emplacement est vrai, vraiment très, très important. Euh, si tu choisis le bon emplacement, tu auras les bons locataires et le locataire, il va... Euh, payer le crédit et ça va rouler tranquillement. Mmh. L'autre chose, c'est l'avantage euh, d'investir dans l'immobilier, c'est en fait souvent les gens ils pensent que c'est réservé aux élites, c'est réservé aux hommes euh, qui ont un salaire à cinq chiffres, c'est réservé au, à quelqu'un qui a déjà des millions de patrimoine, ou des millions de tu d'épargne sur le compte bancaire, en fait pas du tout. L'avantage par rapport à la bourse, à la monnaie virtuelle, c'est que euh, quand tu investis sur euh, dans la bourse si tu as 50 000 euros, tu peux investir 50 000 euros. Si tu as 5 000 euros, tu peux investir que 5 000 euros. Mmh. L'immobilier, c'est différent. Quand tu as 5 000 euros, tu peux emprunter à la banque et c'est le loyer du locataire qui couvre la mensualité. Tu vois okay. Donc, en fait, c'est le locataire qui t'aide à t'enrichir. Ouais, c'est ce qu'on appelle le levier bancaire. Ouais, du coup, tu veux nous présenter un peu ton livre euh, Pourquoi les gens devraient se procurer ton livre euh, Qu'est-ce que tu expliques dans ton livre En quoi ça peut aider les gens à investir dans l'immobilier Alors, le livre, en fait, il s'est composé en, part, en quatre parties principalement. La première partie, c'est mon parcours. Hein. J'ai quelques biens, j'ai sept biens dans la région parisienne, donc comment j'ai pu les acheter, les erreurs, les anecdotes, les astuces. La deuxième partie, c'est les conseils aux débutants Bon, si tu souhaites te lancer dans l'immobilier, je te donne plein de conseils, d'astuces, de bons plans, de stratégies pour t'aider à te lancer dans ton premier bien locatif. La troisième partie, c'est la stratégie pour t'aider à t'enchaîner les biens. Donc, comment aller emprunter, comment trouver les bons locataires, etc. etc. Et la quatrième partie, c'est l'état d'esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir un très bon état d'esprit. Il faut faire tomber les croyances limitantes en disant que c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Les autres, ils sont meilleurs que moi. Ben non, en fait, c'est pour tout le monde. Du moment où tu es motivé, tu crois que l'atteinte de la liberté financière grâce à l'immobilier est possible et tu passes à l'action et tu vas jusqu'au bout des choses, c'est pour toi l'immobilier. Wow, Super bah, Écoute, ça donne vraiment envie, allez, allez vous procurer le livre. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le coaching plus particulièrement et qui sont découragés, qui croient peut-être pas euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à partir de ton expérience alors, euh, moi, à travers mon expérience, au début, je voulais me lancer toute seule, comme tout le monde. Euh, je me suis dit, mais moi aussi, euh, s'il si faut créer un blog, euh, vendre des formations, c'est pas si compliqué que ça. En fait, si, parce que sur Internet, on, au jour d'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a toutes les astuces euh, gratuites, mais on s'y perd, parce que sur Internet, il y a tout et son contraire. Est-ce que tu fais des publicités Facebook à 10 euros par jour Est-ce que tu fais des publicités YouTube est-ce que tu dépenses pour euh, l'optimisation SEO Est-ce que tu vas faire des formations en faisant un lancement orchestral Est-ce que tu vas vendre des ebooks à 27 euros mmh. On ne sait pas. On ne sait pas, on s'y perd, on, on est découragé. Donc, le, la meilleure façon de réussir est que quelqu'un qui a déjà réussi te guide. Ça, c'est très important. Ça peut faire, éviter des pièges et te faire gagner du temps. Et comme dans l'immobilier d'ailleurs, alors oui, on peut toujours réussir tout seul. Et D'ailleurs, toi, tu as commencé seul, mais euh, c'est ce que tu, euh, tu communiques aussi à tes clients. L'idée, c'est qu'ils puissent progresser plus rapidement avec toi. Donc, moi, je dis souvent, quoi, c'est quelque chose que j'ai lu, hein, si un objectif peut être atteint tout seul, c'est qu'il est pas assez ambitieux en fait. Et euh, donc, c'est vraiment important de, de pouvoir être accompagné. De toute façon, c'est pas difficile de convaincre des coachs euh, de l'importance d'être accompagné. Euh, génial, bah écoute merci Ting, est-ce que tu aurais autre chose à nous partager sur euh, quels conseils, quelles astuces tu aimerais donner aux coachs qui veulent développer leur activité, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire en plus alors euh, c'est ce que si je peux euh, toi aussi tu peux Ok, génial, génial. Euh, enfin, est-ce que je peux te demander aussi comment le, le mentorat t'a aidé de manière plus concrète Donc euh, voilà, j'ai eu le plaisir de t'accompagner pendant, euh, pendant… Alors, si, si on cumule tout parce qu'il y a eu la période où j'étais malade du Covid euh, durant les cinq six mois, euh, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi euh, qui t'a apporté le plus de valeur dans euh, l'atteinte de tes objectifs alors, tout d'abord, euh, comme je t'ai dit au début, j'ai hésité entre plein, plein de possibilités. Et toi, tu m'as dit eh bien, avec ta liste de mail de 100 adresses mail, tu peux déjà faire tes premières ventes. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, c'est ce symptôme de, euh, j'ai oublié le mot, euh, de manque de légitimité. De l'imposteur, syndrome de l'imposteur. Ah, ben, oui. En fait, au début, parce que si euh, vous connaissez un petit peu le secteur de l'immobilier, 99% des formateurs sont des hommes. Il y a quelques femmes, il n'y a pas de maman. Et moi, étant chinoise, tu vois, je dis, est-ce que les gens, ils me comprennent bien Est-ce que, enfin, pourquoi ils, ils achètent à une, à une chinoise Je manquais de, de confiance en moi. Mm -hmm. Et euh, je me souviens très bien ce qui est intéressant. Tu m'as dit, Ting réfléchis" « Est-ce qu'il y a des avantages étant chinoise pour faire l'accompagnement dans l'immobilier ?» Quand j'ai entendu cette question, j'étais complètement surprise. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'il y aurait des avantages. Je me suis dit, si j'étais blonde avec des yeux bleus, <rire> euh, j'aurais fait beaucoup. <rire> <rire> alors, c'est quoi ces avantages alors Est-ce que tu veux nous en parler alors, ces avantages, je ne me souviens pas de tout, mais ce que je me souviens, déjà, les gens, ils, ils arrivent très bien à s'identifier à moi. Alors, en quatre sup qui travaillent dans une grosse entreprise de CAC 40, qui gagnent 6000 000 euros net, les gens, ils arrivent difficilement à s'identifier à eux. Mm -hmm. Et d'autres avantages, c'est ils se disent, bah, les Chinois, ils sont bons en, en, en, en affaires, ouais. du coup, elle pourra m'apprendre comment négocier, euh, voilà. Génial, génial. Et d'autre chose, c'est comme je suis une maman de trois enfants, bah, euh, les mamans, ils arrivent plus facilement à s'identifier à moi que quand businesswoman ou quand 4 sup dans un 4-40. Génial. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, si vous voulez vraiment apprendre de Ting aussi, c'est de l'observer sur Internet. Tout simplement, vous allez voir à la. Elle a deux chaînes YouTube, en enfin, fait, une en chinois, une en français, un compte Instagram. Vous allez rejoindre sa newsletter, lisez son livre. Voyez euh, euh, aussi que bah, si vous prenez le livre, euh, inscrivez-vous au bonus. Voilà. Autant vous allez faire d'une paire de coups, autant vous allez vous former sur l'immobilier. En même temps, je vous invite à observer ce que Ting met en place. Et ça va vous donner des idées. C'est l'une des meilleures manières d'apprendre. C'est d'observer ce que les gens font. Et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, Ting, parce que c'est génial. Et bravo pour tout ce que tu as mis en place. Euh, J'ai envie de te dire, uh, what's next Quoi, Tu voulais ajouter quelque chose Oui, je voulais rajouter quelque chose. Enfin, quand les gens ils m'entendent, ils se sont dit, bah, c'est super facile pour elle. Elle a un, elle a un état d'esprit combatif. Ouais. En fait, ce n'est pas du tout c'est que je réagis malgré mes craintes et mes peurs. Euh, je me souviens, autant écrire le livre, c'est facile parce que tu écris chez moi, chez toi, mm -hmm. euh, tu es en cachette, il y a personne qui est au courant de ton, de ton projet d'écriture de livre, si tu foires, c'est pas grave. Autant je me souviens, euh, quand je me suis lancée sur ma chaîne YouTube en octobre dernier, donc il y a à peu près un an, c'était vraiment l'angoisse parce que dès les premières vidéos, bah, il y aura des vues, est-ce que les gens ils me comprennent, est-ce qu'ils euh, ils vont pas dire c'est n'importe quoi, d'où elle sort, encore moins rien de ce qu'elle raconte. Donc, mmh. c'était vraiment une grosse angoisse des jugements des autres. Et au final, donc autant je suis quelqu'un qui passe à l'action de suite, pour le livre et pour autre chose, autant pour la chaîne YouTube, j'ai hésité pendant des semaines et des mois. Alors, c'était quoi le déclic je vais vous raconter le déclic yes. qui m'a poussé à lancer cette chaîne YouTube. C'est qu'un jour, j'ai vu une, euh, une vidéo de Olivier Roland en anglais. Mm. Donc, Olivier Roland, il a une chaîne YouTube en anglais qui a, je ne sais pas, 100 abonnés ou 200 abonnés. Il parle très bien l'anglais. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ose pas Alors, son anglais n'est pas meilleur que, le, que mon français, mais lui, <rire> il ose. Parce qu'il a une chaîne en français qui cartonne et moi, euh, enfin, c'est stupide, c'est juste dans la tête que j'ai peur que les gens ils vont me juger. En fait, ça fait dix mois que la chaîne YouTube en français est lancée, ça se passe très bien. J'ai pas, enfin j'ai 300 abonnés et les gens ils sont bienveillants, ils sont, tu vois, ils laissent les bons commentaires qui m'encouragent. Donc c'est vraiment, il faut faire tomber les croyances limitantes et passer à l'action. Malgré les porcs, on a tous porcs. Génial, génial. Merci parce qu'en fait, justement, c'est une citation, je suis en train de la, la chercher. Voilà, je l'ai trouvé. Merci Internet. Euh, D'apparemment Ambrose Redmond, mais j'ai cru entendre ça de plusieurs personnes, c'est que c'est le courage... Euh le courage n'est pas l'absence de peur, mais la conviction qu'il y a quelque chose de plus important que la peur. Mais moi, c'est autre chose que j'ai lu. C'est euh, le courage, c'est de d'agir malgré la peur en fait c'est pas oui. euh, les gens pensent que l'idée c'est comment je peux éliminer la peur comment je peux mettre des choses en place pour enlever la peur comme ça je peux rouler tranquillement non c'est comment je peux réagir face à la peur et tu crois moi effectivement oui. je suis je suis témoin je, je t'ai accompagné durant ces mois ci et c'est ce que j'ai admiré le plus chez toi c'est que bien sûr comme tout être humain il y avait plein de choses nouvelles donc tu avais des craintes, mais ça ne t'a pas empêché d'agir. Et chaque fois qu'on se retrouvait chaque semaine, je me disais « Waouh !» Moi, je te donnais ça comme devoir et toi, tu faisais ça. Et à chaque fois, je te donnais ça et tu faisais ça. Et quand je te donnais les choses à faire, tu n'étais pas forcément enthousiaste, mais tu les faisais malgré tout. Et euh, ce n'est pas un hasard en fait que tu aies ces résultats. Donc, euh, bravo, bravo, ah, uh, Ting. Ah, pardon, ouais. ça me fait penser à une autre anecdote. C'est Tu m'avais conseillé, c'était au début, de faire des webinaires. Euh, pour donner du contenu inciter comme j'ai une liste d'adresses mail très petite donc euh, je t'ai dit mais je j'ai même pas participé à des webinaires comment tu veux que je fasse je sais même pas à quoi ça, ça ressemble et c'est pas possible et trois jours après je t'ai dit ben c'est bon c'est je vais faire mon propre webinaire euh, la date est était date, tu vois, et trois jours avant que je fasse mon propre webinaire, je suis allée participer à un webinaire <rire> mmh. <rire> pour voir comment ça se passe, euh, et, etc. Je pense qu'il faut vraiment passer à l'action malgré le corps. Euh, mmh. Si on foire le premier webinaire, en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui mmh. est important, c'est qu'on s'améliore euh, au jour le jour. Super Et je pense que ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de ton pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont peur et qui n'agissent pas avec toi as, Malgré les peurs, tu agis. C'est aussi parce que tu avais un pourquoi important. Est-ce que tu veux nous en parler Quelle est ta motivation Pourquoi tu as investi dans l'immobilier Pourquoi tu lances un business Qu'est-ce qui te pousse Qu'est-ce qui te donne envie de te battre chaque jour Alors, tout d'abord, c'est euh, mes enfants. Donc, euh, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants avec le travail, avec le transport, avec les tâches ménagères, les courses. Euh, je suis, enfin, j'ai été crevée et tout. Donc, j'ai envie d'avoir plus de temps, plus de liberté. Qui dit liberté, bah, dit euh, en matière de sécurité financière. Donc, c'est ça qui me pousse à euh, travailler intelligemment et en générant du revenu passif pour avoir plus de moments de qualité avec ma famille. Et je me souviens, tu me donnais des, des choses très concrètes. Je crois que tu me disais tous les deux mois, tu voulais partir en vacances avec tes enfants. C'est ça ou quoi Tu me disais. Ça, c'est un projet, un rêve. J'espère pouvoir le réaliser un jour. Ouais. ouais, et, et, et, et c'est un rêve, c'est un projet, c'est une vision. Mais moi, je l'ai entendu plusieurs fois de ta bouche et ça montre que tu y penses, tu y penses. Et ça, ça te motive, ça te donne le sourire, ça te donne le courage euh, chaque matin. Et moi, je vous invite chacun à avoir ce rêve. Moi, par exemple, moi, mon rêve, c'est d'avoir euh, une maison à la campagne et d'avoir un bureau de 70 mètres carrés, tu vois, et de pouvoir travailler avec ma femme qui aurait son petit coin. Moi, j'aurais mon petit coin. Euh, et c'est des petites choses quelquefois qui, qui nous poussent, qui nous motivent et, et euh, je dis une petite chose parce que c'est juste un bureau mais c'est sûr que quand je vais être papa bientôt bah, l'idée de passer plus de temps avec mon enfant, à mes enfants plus tard j'espère bah, ça, ça va me motiver. donc que chacun vraiment puisse euh, bah, un peu s'inspirer de ce que tu fais de, de se rappeler son pourquoi, pourquoi tout le temps, tout le temps parce que c'est vraiment ça qui nous, qui nous aide à affronter les peurs et à les surpasser Génial, Ting. Euh, J'ai envie de te dire bah, c'est quoi la suite pour toi Est-ce qu'il y a un deuxième livre que tu vas faire euh, Est-ce que tu vas développer ton accompagnement Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton accompagnement. Il y a certainement des gens là qui se disent bah, « Tiens, effectivement, je m'identifie je à Ting. Si les gens veulent travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire ?» Là, ils peuvent acheter le livre, allez-y. Ils peuvent se lancer dans leur premier bien d'investissement et qu'ils souhaitent un accompagnement parce qu'en fait, l'avantage d'un accompagnement individuel, c'est que je peux te coacher par rapport à ton spécificité, ton personnage, tes ressources, tes craintes, ton blocage. Donc, j'ai un blog qui s'appelle « indépendance-6-féminin.fr Tiersdu6 » Ce blog, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour une heure de session stratégique pour que je vois euh, un petit peu dans ton projet, avoir, pour que tu puisses avancer dans ton projet, avoir plus de clarté. Et après cette session stratégique, si je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble parce que tu as la capacité et la détermination, euh, je vais pouvoir te proposer un accompagnement soit sur trois mois pour t'aider à acheter ton premier bien locatif en générant du cash flow, soit sur neuf mois en achetant deux appartements avec du cash flow positif. Ah oui, génial. Donc, on mettra le lien en dessous. Allez-y, prenez rendez-vous, les places sont limitées parce que Ting, comme vous le savez, sa priorité, c'est la famille. Donc, forcément, son temps va être limité. Mais donc, si vous êtes intéressé, allez-y le plus rapidement possible. Encore une fois, vous pouvez vous procurer… Le livre dans la librairie sur Amazon à la FNAC. Merci d'avoir pris aussi le temps de partager les coulisses de la publication de ton livre parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup et ça donnera certainement euh, des idées. Euh, bah, j'ai envie de te laisser le, le mot de la fin, Ting. Comment tu aimerais conclure cette interview Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire au coach qui nous regarde en conclusion Alors, J'ai envie de dire, euh, comme j'ai dit euh, pendant l'interview, c'est que la meilleure façon de réussir est de te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà réussi. Ça te fait gagner du temps, ça t'évite les pièges, et passer à l'action et aller jusqu'au bout des choses. Génial. Merci beaucoup, Ting, pour ton temps. C'est un grand plaisir et bah, hâte de t'interviewer dans 5 ans, 10 ans quand tu auras encore plus avancé. On se remémorera aussi cette interview. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Et donc, je vous donne rendez-vous sur le site de euh, Ting euh, avec le lien en description. Ciao Ting, merci. Merci beaucoup.